Youtube On est dans le défi shotgun aujourd'hui. J'essaie d'enchaîner classe après classe. Peut-être que c'est pas des top 1, mais c'est toujours des plus de 20 kills. Je te laisse regarder, régale-toi. Peace. <rire> J'essaie de faire un top 1 les gars avec tous les shotguns du jeu. Ça va être mon objectif de la journée. Est-ce que c'est un objectif marrant Je crois bien que chat. Quoi Quoi Quoi Quoi le niveau 16 Non mais tu te fous de ma gueule Tu te fous c'est de la AM Assist Il tirait sur le mec au fond et son viseur il s'est déposé sur moi Putain chat ça, ça me fait plaisir Qu'on se fasse un défi Comme ça aujourd'hui Mais je vous avoue je, je vais être entièrement honnête Avec vous les ultras Genre je me suis vraiment Réveillé de giga Méga bonne humeur En mode Je vais m'amuser Au nouveau mode de jeu C'est encore le même gars C'est encore le même gars Je vais mourir comme ça les gars. Mon shotgun vous allez devoir sauter les gars qui sont et qui sont en là-haut. Euh. Je me suis bien aligné avec eux. Ce qui m'a permis de prendre ce double kill plutôt bien. Il arrache des culs ton pompe hein. Ouais. Wow. Oh l'enfant de pute. Oh l'enfant de pute. Oh Ah lui rigolez pas les gars. Oh, pourquoi il y a une frappe qui me tombe dessus et que j'irai demander Force, c'est mon shotgun. Le shotgun, là où il est le plus fort, c'est dans les endroits clos. Regardez les gars, je casse une vitre. Je sais pas si vous avez vu, il fait une rota dans le gaz, le mec. Après il a son capteur cardiaque donc il sait exactement où je suis Voilà ça c'est le coup classique Je pensais me surprendre à... avec, avec ce... Ce... ce vieux coup là Ça sert à rien de tryhard mec, t'es nul et voilà chat Et voilà Peut-être tu peux me tenir ça frérot Il y a un vrai kiff à, à coller les Ok les ultras, je vais pouvoir commencer Regardez son pseudo, mec, que j'ai knock. Okay. Il le tue pas Apparemment les gars, j'ai un don pour jouer au shotgun. Alors par contre, j'ai plus de boost. C'est vrai qu'il y a vraiment une vraie simplicité quand même Ah Paf Sans déconner, tu sais que je suis trop en kiff avec ce méta En fait il y, y a tellement une vraie simplicité avec ces trucs là que Tu kiffes eh oui T'es T'as cru que j'allais te laisser me tirer dessus tranquillement La méta violente Ah là, les gars, là, est... on est dans une méta de destruction s'appelle No Escape. <rire> C'est marrant, vu comment je l'ai chase. Sur H1Z1, les gars. J'étais le, le numéro 1 au shotgun euh, en Europe. Il hein. n'y avait pas meilleur, chat. Jolie tête. Très jolie tête, très très jolie tête. J'en ai tellement traumatisé certains à les enfin, Genre, je les ai, je les ai tellement défoncé que, encore 4-5 ans après, ils peuvent venir sur le live et, et râler, tu vois. Tellement je les ai enculés sévères. Comme King Jungari qui est venu, qui est venu insulter et que, et que l'on a banni. Est-ce que vous imaginez le sum du mec, tu le mec il s'est fait défoncer il y a 4 ans, il est encore trauma. C'est fou. Mais par contre il peut pas s'empêcher de regarder le live, tu vois. Il y a un certain comme ça, j'ai jamais compris. Il t'aime pas mais il regarde, tu vois. Tu sais, parce qu'il n'y a rien qui... Je sais pas. Peut-être parce qu'il n'y a rien qui leur plaît ou qu'ils ont une vie vraiment... Vraiment de merde. Je... Je ne pas dire, tu vois, en vrai. Non. Seul problème avec cette arme comme ça, on peut pas se déplacer dans les espaces. Alors, bougie. en fait, ce que vous devez savoir, les ultras, c'est qu'il y a probablement deux mecs là. Et qu'il y a probablement deux mecs déjà placés. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la power pose. La power pose, c'est la hauteur. On a entendu quelqu'un tousser. On va pas se faire chier. On va attendre. On va attendre, les ultras. Là. là je viens de cliquer mon bac. Quoi Quoi Quoi il y avait Darwin, niveau 4, accroupi à l'étage depuis tout à l'heure. Je finis combien Top 4. Mais j'ai 20 kills. Top 4, mais j'ai 20 kills. Ma stratégie de jeu, les gars, ça allait être de mettre le système PDS. Il a 3 kills. On va, on, va, on va commenter le reste de sa game, les gars. Mais la balayeuse est extrêmement forte. Alors Et Darwin, qui, euh, malgré des moves de serpent extrêmement rapides, tombe... Non c'est Vampad qui a gagné là <rire> Vampad j'attends à ce que tu hurles pour ma gloire Parfait. On est parti, les gars, avec le shotgun des World, le shotgun qui m'a fait gagner cent mille balles. Or oh, s'il marche bien, si je l'ai bien équipé, si je l'ai honoré. Ah voilà la réponse. Regardez ce shot les gars, comme il est incroyable. Merde. En fait, les shotguns, les gars, c'est trop, trop fort. Hein. T'es piqué Non, aujourd'hui, c'est la matinée des top 1. Merci monsieur Cyril. Eh hey, monsieur Cyril Je crois qu'il y a un mec que je vais pouvoir humilier là. Regarde. Il va essayer de me paralyser ou je sais pas. C'est bon la matinée des, des top 1. On fera la matinée des PM une fois chat. Oh <rire> oh Frimousse. Ah, il a disparu. T'as pas déconnecté quand même. Laisse-le, lol. Vas-y, je le laisse, les gars. Par contre, ce qui est génial, tu vois là, bah, c'est qu'il m'a filé plein de thunes. Ça de le match en fait. Regarde, hop, boum. Je prends un... je me, Je me mets un truc en rab. À côté de ça, hop, on recharge jusqu'à ce qu'on est en train de glisser. Hop. Je vois qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Et c'est pas un bon secteur pour eux parce que. Ah tu peux me tryharder hein, dans ce mode de jeu Ça va rien changer Tu peux En fait En fait tu peux pas me tuer au corps à corps hein. Et à distance avec mon car Je suis plutôt, je suis plutôt bon Ce qui fait que c'est une petite méta immortelle Tu vois Ah, la balle par derrière Il n'y a que comme ça que tu peux me tuer frérot C'est un arrivant par derrière En étant un niveau 4 qui vient de prendre ses armes Il reste sept personnes, j'aurais pourquoi est-ce que moi je me fais tirer dessus et pas lui. Il J'ai ai gagné, le chat. caché le... Non, t'es pas caché. Le galop, chat Trop fort Les gars, j'étais à la tronçonneuse sur les rotations. Du love, chat